Bonjour, ici Serge Demoulin, dans cette première vidéo nous allons découvrir la plateforme ProRealTime, alors je suis encore loin d'être un expert de cette plateforme mais ça va vous permettre de découvrir avec moi cette plateforme et de voir quels sont les avantages par rapport à la plateforme MT4 qui est une plateforme que j'utilise beaucoup plus depuis de nombreuses années mais ProRealTime est une plateforme intéressante également que pas mal de traders utilisent et on m'a souvent demandé si mes indicateurs convenaient pour cette plateforme. Donc nous allons commencer par découvrir petit à petit cette plateforme et ainsi ça vous permettra si vous le souhaitez l'utiliser vous aussi si vous ne la connaissez pas encore très bien. Alors en principe lorsque vous ouvrez un compte chez un des brokers recommandés par ProRealTime et que vous arrivez sur l'ouverture de votre plateforme vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc Malheureusement ma plateforme ici sera en espagnol mais dans les graphiques ça va pas changer grand chose. Donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci, c'est quand même assez confus pour une, une première prise en main d'une plateforme. Donc par défaut euh, on a pas mal d'informations sur, euh, sur cette plateforme. Alors j'ai commencé à l'utiliser en démo bien sûr, je conseille toujours lorsqu'on découvre une méthode de trading ou une plateforme de commencer en sur un compte de démonstration donc vous voyez ici j'ai fait quelques trades hier euh, c'était principalement sur le Dow Jones et donc euh, avec ma méthode de scalping et ça, ça a bien fonctionné mais bien sûr je vous conseille euh, d'essayer toujours euh, que ce soit une nouvelle plateforme ou, ou une nouvelle méthode que vous cherchez à y aller prudemment. Donc la première chose qu'on voit c'est ici on a la liste euh, des actifs donc vous voyez il y, a, il y a les Forex, il y a, il y a le Dow Jones, euh, il y a le, le CAC 40 donc vous voyez tout est un petit peu mélangé ici. On a deux graphiques ici et donc avec différents indicateurs et on a ici cette fenêtre qui est une fenêtre sert à passer les ordres ça ce sont les ordres qui ont déjà été passés et ici également donc les ordres passés euh, ici le 2 juillet voyez donc euh, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça donc première chose je vais fermer différentes fenêtres voilà donc ici je ferme tout ça donc finalement on a ici plus que la liste des actifs euh, qu'on souhaite trader donc il n'y a plus qu'à choisir. Par exemple si on veut l'euro-usd eh bien on a le choix ici euro-usd ou euro-usd mini donc on va cliquer là-dessus et voilà on a directement un graphique qui s'ouvre. Si on veut un deuxième graphique ben, on clique une deuxième fois. Et on a un second graphique qui apparaît une troisième fois. Voilà. Donc, si vous voulez euh, mettre euh, différentes unités de temps, eh bien, c'est possible de le faire de cette manière-là. Donc, en ouvrant différents graphiques. Alors, euh, donc l'unité de temps, euh, on va agrandir un petit peu cette fenêtre-ci. Voilà. Donc, ici, on est en centique. Donc euh, les c'est l'unité euh, la plus petite qu'on peut trouver en trading, vous avez les tics, ici on a 100 tics et on a également le 1 minute, vous voyez on a l'annuel, le trimestriel, le mensuel etc. Donc par exemple si on met euh, ceci en 4 heures, voilà, on a le graphique en 4 heures, on va mettre euh, ce, celui-ci par exemple en 5 minutes minutes celui-ci en 1 minute voilà Vous voyez, comme ça on est un petit peu plus euh, dans la technique que j'utilise pour euh, ma méthode de scalping donc ici en principe avec ma méthode on traite principalement en utilisant à court terme donc le 1 minute le 5 minutes et le 15 minutes donc sur l'euro dollar on voit ce que ça donne, vous voyez comment apparaissent les graphiques. Ensuite on peut éventuellement passer des ordres via cette, euh, cette fenêtre-ci euh, mais il y a également d'autres possibilités avec ceci qui est euh, ce qu'on appelle un carnet d'ordres et on peut donc passer directement des ordres d'achat ou vente ici. On peut choisir la, la quantité ici. On peut même programmer des stops et des take profit Donc sur cette fenêtre-là, c'est également possible. Donc par exemple, si vous avez sélectionné euh, l'euro-dollar, ben vous pouvez faire de la place sur votre écran et mettre aussi ceci par exemple sur le côté. Vous pouvez redimensionner comme vous le voulez. L'avantage, c'est aussi que vous pouvez très bien glisser. Euh, une fenêtre sur un autre écran, donc ça c'est également euh, assez intéressant et vous pouvez euh, entre autres euh, ouvrir euh, une autre valeur également donc si on va chercher dans liste, voilà liste par exemple si vous voulez euh, trader le CAC 40 également, ben, voilà vous avez le CAC 40, vous pouvez le mettre sur un autre écran, c'est tout à fait possible aussi donc euh, indépendamment vous pouvez mettre donc, également cette fenêtre-là pour trader le CAC 40 et une autre fenêtre pour trader l'euro dollar, vous voyez comment ça se présente. Donc à ce niveau-là c'est déjà pas mal, euh, dans cette première vidéo je vous montre déjà comment configurer cela, comment vous pouvez déplacer, alors il y a un magnétisme entre les fenêtres vous voyez donc on peut configurer assez facilement euh, cela et puis on peut euh, garder ces configurations pour ne pas devoir tout changer. Donc vous pouvez garder, mettre un nom et puis si vous avez déjà fait sauvegarder ça vous n'avez plus qu'à chercher euh, ici par exemple moi j'ai mis une configuration Ishimoku 2 comme ce que j'utilise dans ma méthode de scalping avec Ishimoku. Et si vous cliquez à ce moment-là dessus, et bien directement ça va apparaître avec la configuration que vous avez enregistrée. Vous pouvez ainsi enregistrer différentes configurations. Voilà, j'en termine ici avec cette première vidéo de prise en main de Ishimoku. Et donc ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ProRealTime. A très bientôt dans une prochaine vidéo